Le Collège AES Plus de l'Université Paris 13 est un dispositif blended de formation très ludique qui permet aux étudiants première année de la filière AES de se placer dans une dynamique de réussite. L'objectif est de limiter les risques de décrochage et d'accroître les motivations des étudiants grâce à l'usage du numérique. Le parcours qui leur est proposé est facultatif et individualisé. Le pré présente le dispositif pour susciter l'intérêt des étudiants et les motiver à suivre le parcours. Le collège AES permet à l'étudiant d'être accompagné tout au long de l'année jusqu'à la clôture du programme. À l'intérieur du parcours, on trouve des activités en ligne, des activités en présentiel, un espace de jeu personnalisé, un accompagnement tutoral et un forum pour favoriser l'esprit promo, le tout donnant lieu à des récompenses au fil du temps puis lors d'une cérémonie de clôture. Preuve de l'efficacité du dispositif, les étudiants ayant suivi l'intégralité du programme en première année ont tous validé le premier semestre de leur deuxième année.